Je suis Aurore, coach en orthographe ah, Bonjour, je suis Jean-Jacques, élève d'Aurore je Ah oui, oui, oui, oui. vous parlez de mon coup de soleil ah, hein. oui. bah, C'est parce que j'ai été à un barbecue avec des amis Et euh, voilà ah. oui. Jean-Jacques, Oui. vous vouliez utiliser le verbe aller, c'est bien ça Aller chez des amis, aller à un barbecue Oui, c'est ça ouais. Et bien au passé, le verbe aller, ça donne Je suis allé Et ah, voyez, ah, oui. le participe passé correspond exactement au verbe aller mmh. Le verbe aller, participe passé, aller, et donc on ne dira pas. J'ai été chez des amis, mais je suis allée tu es allée il est allé, nous sommes allés, Et vous êtes allés, ils sont allez, oui, je suis allée à un barbecue avec voilà. des amis, et c'est là que j'ai chopé ce coup de soleil. Mais votre nez, pourquoi il est blanc Ah ça, bah c'est parce que c'était un barbecue déguisé. Ah, donc j'étais déguisé ah, et oh, ça m'a oh, protégé voilà. le nez. Je peux vous montrer. J'ai le ah, déguisement là. là, là super, j'adore. Je l'enfile et voilà. Euh, cherchez, cherchez euh, Ah euh... Euh... Pinocchio Non, non, ça, ça aurait pu mais non, c'est pas ça. Non non non. R2D2. Ah, on se rapproche, mais c'est ah, pas ça. Cyrano de Bergerac. Qui ça que... Non va bon, laissez tomber. Hein Écoutez, je sais pas Jean-Jacques, je donne mal en gauchard. Bon, ah, euh, je suis déguisé en kangou Ah oui, de la voiture, la kangou Oui bah je sais ce que c'est qu'une kangou Bah hein. voilà, bah ça paraît évident non Le pot d'échappement Le pot d'échappement ah Oh bah oui, c'est oui, le pot d'échappement, Je suis bête Ah oui, c'est ça sort oui, par là, bah, bah, oui, oui. bah oui. tout gars Bah voilà oh, ouais, Oui, ouais. bien ma petite leçon, c'est fini pour ah, aujourd'hui, bah, on se retrouve bientôt Ah bah, au revoir, -Jacques. plaisir, au revoir, au revoir euh, Je vous dépose ah. <rire> mais Je raconte pas l'effet que ça a fait quand je suis arrivé, là oh, oh, j'imagine Avec ma femme déguisée en caravane derrière en caravane Eh oui caravane. Ah bah juste derrière, hein, avec la balle de clair. tennis et tout, quoi oh, wow